Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour le début du vlog Donc comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes Je vais faire euh, euh, un gros vlog regroupant une semaine Donc ma première semaine à la fac On est le dimanche 18 septembre Demain je commence les cours 10-19 et je vous ferai donc mes impressions là, Le soir, enfin avant et après Voilà, là euh, Je suis en train de faire du repassage Pour mes vêtements de la rentrée Voilà, je vais pas trop euh, en faire Je mettrai un jeans basique Un hein, haut oh, basique Et voilà euh, Comment je me sens bah, Je crois que je suis un peu stressée Parce que je, je me sens malade Donc je crois que c'est le stress Mais sinon là ça va pour l'instant Pas trop stressé. Voilà, bah, je vous retrouve demain Pour la suite Pour mes impressions donc les gars, euh, voilà je suis là, donc là je suis en train de m'apprêter pour, je sais pas si vous me voyez mais Je suis en train de m'apprêter pour aller à l'école, je sais pas si on voit juste mon chignon Donc euh, les gars je suis en train de m'apprêter là, j'ai terminé de maquiller, je vais être en retard je le sens Enfin, je commence à 10h45 mais je dois rejoindre une pote à 9h30 Je crois que je vais rater mon premier train Comment je me sens Comment je me sens Honnêtement, ça va. Je suis pas trop stressée. Voilà, ça va. Euh, vu que je crois que c'est parce que je rejoins ma pote. Donc euh, je me dis tranquille. Les gars, je viens de me casser la gueule. Je fais ça sérieusement. J'ai mis un blanc. Euh, un... Un pantalon noir, des chaussures noires, normal, basique Je vais prendre mon sac à dos, donc je me sens Normal, pour l'instant ça va, je ne suis pas stressée Je vous dirai quoi ce soir, J'ai pas pas d'impréhension On verra, j'y vais Je vis, on verra En tout cas, là, je vous fais des gros bisous, désolée un peu du bout Bon les gars Je vais pas me casser la tête à faire Un beau décor, etc Il Et est 22h25, je suis rentrée vers 19h30 donc je vais vite fait vous raconter mes premières impressions Je suis arrivée, déjà c'était la panique le matin euh, Mon premier train, j'ai cru qu'il qu n'allait jamais arriver Si j'arrive à du midi, mon deuxième train, il, est, je, il est, je pensais qu'il était à 8h13 Je vois qu'il est à 8h16, je me dis ok, je regarde voie 15, j'arrive à la voie 15 Il n'y a pas de train, je me retourne à 8h euh, Donc je regarde le truc, je vois 8h15 et je vois un changement de voix, voix 17. Dans une minute, le train est partait. J'ai tapé une. pointe j'ai couru ma vie, paniquée, essoufflé dans le train. Comme ça s'est même passé le trajet. Une heure, ça m'a saoulé. J'ai tout que j'arrive dans mon unif. Et euh, ben, j'attends ma pote et tout. Je l'ai attendu 10 minutes. en panique. Je me suis dit, m'a lâché, c'est bon. Je connais même pas le nom du local. Est, je suis au bout là, hein. bref. Elle arrive 9h30 et notre rentrée était à 10h45. Pour vous dire, les gars, on est venu en retard. Et on a galéré, on a cherché partout, on s'est perdu, on va. Un, un. On lui dit non, allez là, on va là, ils nous disent allez là, on va là. Putain, laisse tomber. On est arrivé finalement, l'amphithéâtre était bondé. On a dû s'asseoir euh, enfin par terre là, mais ça va, c'est propre là-bas. Donc voilà. Franchement, conclusion, très très bonne journée euh, pas déçue pas voilà je suis contente euh, demain j'ai cours c'est pas du tout une semaine d'intégration non demain bam cours direct ok euh, euh, je suis crevée je, je vais me démaquillais et me laver et il y en a assez, demain je me lève très très tôt, j'ai cours à 8h30, sachant que je dois prendre deux trains et que c'est une heure de trajet, donc vous devinez que je dois prendre le train de 7h. Euh, L'univers pour l'instant, à mon avis, ben, ça je suis contente, c'est hyper grand, il y avait plein de gens, il y avait... À la place, un peu d'activité, on a reçu un sac à dos, je ne vous montrerai pas parce qu'elle non de mon livre dessus, même si je m'en fous un peu de dire dans quel livre je suis, mais voilà quoi. Si vous me demandez, je vous réponds, mais là je ne vais pas vous montrer en mode là, je suis là, hé hey, les gars. Donc voilà, on a reçu un sac à dos, génial. Et bah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Ça s'avance pas mal. Demain, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'élection, euh, pas vraiment une élection, mais euh, ils vont venir et demander qui euh, veut être euh, délégué Écoutez, si personne ne se propose Moi je me proposerai Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et bah, je vous fais un gros bisou je vous dis à demain pour la suite de ma semaine J'espère qu'il n'y aura pas de péripéties Ciao Bravo Bonsoir les filles J'espère que vous allez bien euh, Le bruit ah ouais putain, je me suis fait un claquage, là. J'espère que vous allez bien. Donc, euh, ben, on se retrouve. On est mardi et j'ai oublié de filmer ce matin. Enfin, j'ai pas oublié, j'ai juste pas eu le temps. J'avais pas de temps. Euh, j'ai failli presque rater mon travail, bref. Donc, on est là pour vous parler de un peu ma journée, mes impressions, etc. Donc, ce matin, euh, j'étais, mais... Hyper mal, j'étais, j'avais limite envie de gerber dans le train, je me sentais pas bien. Et en plus, il y avait une femme derrière moi, elle mangeait du beurre de cacahuète. Alors d'habitude, j'adore le beurre de cacahuète, mais là, l'odeur m'a tellement écurie, j'étais mal. J'avais envie de, oh, j'étais au bout. Donc, euh, ma journée elle a trop mal commencé. En plus, vu que je prends deux trains, euh, je suis arrivée à. 8h25 avec cours à 8h30 sachant que je connais même pas bien les ben, le, le, les locaux donc j'ai stressé mais ça va je me suis un petit peu rappelée donc j'ai réussi à me rendre sur place euh, ça va donc là je me suis démaquillée déjà etc alors euh, aujourd'hui ben, on a eu le cours de compta et euh, d'histoire économique et sociale donc j'ai le planning à côté de moi c'est pour ça euh, compta ben, franchement c'était bien euh... Deux heures, hein, chacune. J'étais à mon du 45, mais bon, j'ai traîné avec mes copines. Je suis rentrée chez moi à 19h. Euh, bah écoutez, euh, Compta, ça va Franchement, vu, on a vu quelques rappels. Bah, pour moi, c'était des rappels du secondaire parce que j'étais en économie et euh, j'avais une très, très bonne prof. Et euh, j'ai aussi vu des nouvelles notions. Donc, euh, hyper intéressantes. Le cours d'histoire économique et sociale, le prof est bien aussi. Euh, pff, mais le cours... Voilà, m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, je vais faire des efforts pour essayer de m'adapter, de suivre, parce que sinon, le faire. Euh, voilà, donc euh, c'était une bonne journée. Je me suis posée sur la place avec les copines. On a visité le code d'une autre copine qui venait de la voir parce que bon, c'est compliqué. Euh, ou sinon, quoi, bah là, mes impressions pour l'instant. Bah ça va franchement, euh, ça va, ça m'encourage vraiment à prendre un code l'année prochaine. Les cocoteuses de ma copine, elles sont super sympas, donc euh, ça te met dans le bain et tu te dis à peu quoi, elles sont géniales. Enfin, vraiment, euh, très bonne impression pour l'instant, bonne ambiance générale. Euh, après, euh, pff, en amphithéâtre, on est 1500, donc j'ai envie de dire je connais pas tout le monde. Euh, J'étais très stressée ce matin, je sais pas pourquoi. Très très stressée. Alors que le premier jour de la rentrée j'étais même pas Quasiment pas stressée Mais euh, aujourd'hui deuxième jour j'étais trop stressée Je sais pas pourquoi J'avais pas les nœuds au ventre en bas Mais enfin je sais pas c'était genre oh, C'était horrible Et demain bah, je suis un peu dans la merde Je sais pas quoi faire je pense que je vais aller à la bibliothèque pour étudier Parce que j'ai cours de 8h30 à 10h30 Et ensuite de 14h à 16h Donc j'ai 4h d'écart Je vous retrouve demain pour mon impression etc J'essaierai de filmer le matin Bisous Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous me voyez toujours avec les mêmes habits mais c'est parce que c'est mon pyjama du soir Donc on est aujourd'hui mercredi 21 septembre, c'est le troisième jour que je vais en cours Je commence à avoir mal à la gorge les gars c'est un truc de malade, je suis crevée, j'ai même pas pu retaper mes cours Pour bon, le matin ça a été voilà, j'ai plus envie de vomir, tout, tout allait bien euh écoutez j'avais un emploi du temps aujourd'hui un peu pété donc euh, j'ai eu cours de 8h30 à 10h45 et je reprenais à 14h Du coup ben, j'ai eu 4 heures de fourge donc euh, j'ai été au cours de ma pote et j'ai retapé toutes mes notes J'aurais pu aller à la bibliothèque ça serait revenu au même hein et après on a un petit peu traîné voilà avec une autre pote ensuite aujourd'hui il y a eu l'élection des délégués donc je me suis présentée c'est pas vraiment une élection mais c'est juste voilà ils disent ah oui on aime, enfin ils votent enfin, ils lèvent leurs mains pour dire s'ils sont d'accord avec ceux qui se représentent quoi. et ben voilà tout va bien je fais partie des délégués, on est quatre trois garçons la seule fille euh, je, veux, je tiens à dire que c'est quand même ma pote qui m'a vachement encouragée à participer même si voilà je voulais un peu mais voilà euh, Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite soeur Go Big Up Voilà elle est là en fait Elle m'a demandé tu me, tu me fais Big up. <rire> Tu me fais un Big Up euh, Donc tout va bien Franchement pour l'instant ça va c'est génial Mais les locaux Je suis au bout de ma vie C'est très tendu Très très tendu C'est bien franchement pour l'instant enfin, J'ai rien à dire quoi Très bonne idée Très très bonne appré... appréhension donc Très bonne Ouais Enfin, ensemble bien, quoi. Je sais pas expliquer les gens. baf les gens sont, je vais pas dire méchants. Ils sont pas, je sais pas qu'ils sont méchants, ils sont pas méchants, euh, mais c'est pas qu'ils sont gentils non plus. Enfin, normal quand tu parles avec des gens, ils te répondent gentils, tranquille, quoi. En fait, les gens se prennent pas la tête. Tu vas parler, tu parles, tu parles pas, bah, bah, tant pis. Voilà et euh, franchement le style genre euh, Parce que moi quand j'avais regardé des vidéos C'est trop en mode oui on arrive tout le monde parle à tout le monde Non c'est pas ça, même si on est tous nouveaux C'est pas tout le monde parle à tout le monde C'est t'es nouveau, t'es toute seule T'as tous pas parler aux gens, peut-être tu tu fais Salut quand tu vas à ta chance tu dis bonjour mais voilà quoi. Même moi qui suis hyper euh, Entre, extrovertie Qui va beaucoup vers les gens Je suis arrivée aujourd'hui en maths euh, Première heure je me suis assise euh, j Déjà le truc pas logique J'ai laissé trois bancs entre la fille et moi Que j'aurais pu m'asseoir à côté d'elle Pour pouvoir échanger, dialoguer Et forcément des fois t'as pas envie Ou des fois même t'es bloqué voilà quoi Et euh, pas méchant la fille elle m'a expliqué un truc donc j'ai rien compris mais je l'ai fait un... <rire> Cool merci mais voilà Mais non voilà quoi franchement ça va C'est normal ça va tout à bien Donc voilà je vous laisse Je peux filmer ce matin je suis désolée mes horaires C'est trop il n'y a pas moyen enfin Le train et tout c'est trop chaud Donc euh... ben, écoutez je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour bah, la suite et en espérant que ma gorge aille un petit peu mieux. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc on est aujourd'hui jeudi 22 septembre. On est le matin. Voilà. J'ai terminé maquiller. Je vais bientôt aller prendre le train. Bah, mes impressions, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai rien à dire là. Je ne si c'est rien. Euh, j'ai juste un petit peu faim, mais j'arrive pas à manger. Y a rien qui passe. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, j'ai mal à la gorge aussi, j ai, j ai, comme si j'ai attrapé une angine, commence à me gonfler. Mais voilà, euh, rien, je vais taffer un petit peu dans le train. Faire euh, mes cours. Donc je vais transcrire mes cours à l'ordinateur. Et voilà, rien à dire de plus. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce soir pour mon débrief. Ciao la même chose. Ouais. Amis, donc la lumière me semble un petit peu bizarre. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, bah boy, je vous retrouve aujourd'hui vendredi. Je vous ai pas fait la vidéo de euh, jeudi soir parce que je suis rentrée. J'étais morte, je suis arrivée à 21h chez moi. Je ne sais même pas si je vous ai fait la vidéo d'ailleurs. Non, je suis arrivée à 21h parce que j'ai eu mon, un test d'anglais qui s'est mal passé parce que j'ai foiré. Donc, je pense que je serai dans le niveau... Euh, niveau pourri <rire> donc voilà euh, ben j'espère que vous allez bien on se retrouve donc vendredi pour le dernier jour de ma semaine à la fac aujourd'hui je ne suis pas partie en cours vous allez me dire ça commence bien non mais j'avais la flemme je le matin j'ai pas réussi à me lever vraiment j'ai pas réussi à me lever donc ben ma foi un hein, une fois de temps en temps donc c'est pas grave en plus j'étais au bout de ma vie parce que hier mes copines sont sorties le soir comme vu qu'elles vivent là bas euh, donc euh, ça fait que moi j'étais chez moi et j'étais en mode là, là, là, ça juste et tout donc ça m'a un peu euh, mille morale à zéro et ce matin j'ai pas j'ai pas réussi je, non non donc voilà euh, je me suis pas forcée j'espère que ce week-end sera revivifiant pour moi parce que j'en ai besoin j'ai passé une très bonne rentrée on va pas se mentir je suis contente ma gorge je suis contente mais voilà euh, je sens que le taf ça va être très très très chaud parce que bah, parce que c'est très dur. Je trouve que c'est vraiment très dur. Et il euh, faut vraiment s'accrocher. Voilà. Bon, ma foi, là, je vais sortir prendre mon agenda. Parce que je me rends juste compte que c'est juste pas possible. Je sais pas quel livre je dois acheter. Je sais pas. Parce que je note tout sur les feuilles. Mais voilà. Après, je n'ai pas. J'ai pas vu, J'ai pas d'endroit précis pour mettre. Et j'avais commandé mon agenda. J'ai toujours pas été le récupérer. Donc, je vais aller le récupérer. Et ben bah, voilà. En espérant que ça va m'aider. Donc, j'espère que cette semaine à la fac avec moi vous a aidé et vous a rassuré si vous entrez à la fac où vous êtes vous rentrerez à la fac l'année prochaine franchement ça va bien se passer euh, faut un temps d'adaptation faut un temps à tout faut pas se forcer se laisser aller et vivre les choses telles qu'elles viennent voilà faut pas se, euh, se se prendre la tête hein euh. Voilà donc euh, ben, je vous fais de gros bisous j'aime bien mes traits si vous aimez bien mettez un petit pouce bleu en l'air et, et laissez-moi des commentaires voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai pas été très régulière mais franchement c'est très dur de faire une heure de trajet puis reprendre un autre train arriver à la maison puis devoir taffer mes cours c'est chaud là je vais sortir je vous ai dit reprendre l'agenda puis je vais taffer mes cours vu que voilà j'en ai l'occasion vu que tu restes à la maison donc, je vais un petit peu rentabiliser mon temps. Donc voilà, euh, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Berche lui pourquoi pas J'ai fait beaucoup d'achats pantalons parce que voilà, j'ai besoin de pantalons mais je me rends compte que j'ai aussi besoin de haut. J'ai acheté ce